Bienvenue à l'épicerie associative de Vipo. Notre association qui comporte une quinzaine de bénévoles vous accueille les lundis, mardis, jeudi, vendredis de 8h à 13h et le samedi et dimanche de 9h à midi. Nous vous proposons un dépôt de pain, des pommes bio, des produits locaux comme du miel, des terrines, des œufs, une épicerie également et depuis peu nous avons une démarche associative pour euh, l'association gab à la tête dans les nuages qui est d'un petit enfant autiste euh, de la commune ah